Certains d'entre vous ont peut-être le sentiment d'avoir donné beaucoup d'énergie et de rester à la case départ. Un peu comme si chaque fois que vous essayez d'avancer, il y a dans votre dos un élastique qui vous tire en arrière. Un peu comme dans un cauchemar où vous essayez de courir, de vous enfuir et vos jambes patinent dans le vide, vous faites du surplace. Si vous avez ce sentiment, si vous avez l'impression d'avoir déjà tenté pas mal de choses pour vous en sortir, mais que vous vous retrouvez toujours aussi timide, alors c'est que très probablement, les solutions que vous avez essayées sont incomplètes. Et dans cette vidéo, ce que je voudrais faire avec vous, c'est partager les trois ingrédients que je pense vraiment indispensables d'intégrer dans un programme efficace contre la timidité. Trois ingrédients que vous allez devoir réunir. Et c'est là, c'est seulement à ce moment-là, que la magie va opérer comme une alchimie. D'ailleurs, je me suis entouré aujourd'hui d'un décor un petit peu d'alchimiste. Je vais commencer cette vidéo en vous donnant quelques exemples de solutions incomplètes. Pour vous faire gagner du temps, pour vous éviter des déceptions, et pour qu'on puisse bien comprendre pourquoi certaines solutions sont en effet intéressantes, mais Insuffisante. Ensuite, je vous parlerai de ce fameux cocktail de trois ingrédients indispensables dans tout programme digne de ce nom pour vaincre la timidité de manière efficace mais surtout durable. Et enfin, à la fin de cette vidéo, je vous inviterai à vous poser quelques questions pour que vous puissiez doser vous-même les trois ingrédients. Un peu comme si vous Prépariez votre propre cocktail, un peu comme si vous faites un mojito et que certains d'entre vous vont décider de mettre un petit peu plus de citron, un petit peu plus de menthe ou un petit peu plus de rhum. C'est ok pour vous Si vous avez des questions, allez-y, euh, envoyez-moi des commentaires, je réponds à toutes les questions. Ok, on est parti Vous avez certainement déjà entendu dire que le théâtre est une activité conseillée pour les personnes timides. Et en effet, faire du théâtre ou vous inscrire dans un club d'improvisation, par exemple, va vous apporter énormément de bénéfices. Lorsque vous faites du théâtre, vous exercez votre expression verbale et non-verbale. Vous apprenez aussi à prendre votre place dans l'espace, ce qui, pour un timide qui, la plupart du temps, a tendance à parler entre ses dents et se recroqueviller, est quelque chose d'extrêmement utile. Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux, toujours intimidé Il semble que partout les regards m'oppressent. J'ai honte chaque jour d'être de si faible espèce. Faire du théâtre, c'est aussi vous habituer au regard de l'autre. Parce que même si vous ne faites pas un spectacle à proprement parler, vous allez au minimum vous exposer au regard de votre professeur et des autres élèves. Et s'exposer au regard des autres est vraiment un exercice excellent pour une personne timide. En faisant du théâtre, vous apprenez aussi à jouer un autre personnage. Vous allez faire comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Par exemple, comme si vous étiez quelqu'un de confiant. Et ça, c'est très intéressant. Parce que vous allez vite vous rendre compte qu'entre faire comme si et le faire dans la vie réelle, eh bien, il n'y a qu'un pas. Donc le théâtre, effectivement, c'est très utile pour une personne timide. Mais ça ne va pas vous garantir d'éliminer en profondeur votre timidité. Et la preuve de ce que je vous dis, c'est que de nombreux acteurs professionnels nous ont déjà confié leur grande timidité. Je pense notamment au cas de Thomas Wiesel, qui est un humoriste professionnel connu en Suisse. Thomas Wiesel, c'est quelqu'un qui remplit des salles de spectacle et qui fait son one-man show avec brio. Mais dans la vie normale, dans la vie réelle, c'est quelqu'un d'extrêmement timide, qui a super peur, par exemple, de demander son chemin en rue. Et donc, tant qu'il est sous les projecteurs, qu'il fait son show en tant que professionnel rodé, tout va bien. Mais dès qu'il sort de sa loge et que des gens viennent, par exemple, l'aborder pour lui parler, lui, lui toucher quelques mots, demander de faire un selfie, des choses comme ça, Thomas Wiesel est littéralement terrorisé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a accepté de se confier à la télévision suisse pour s'excuser, en quelque sorte, de sa froideur envers les gens qui l'accostent après ces spectacles, Thomas Wiesel se mettait à la place des gens et se dit « ça ne doit pas être évident pour eux de réaliser que cette personne froide comme un glaçon qui est là devant eux, c'est en fait la même personne que celle qui les faisait rire chaleureusement sur scène quelques instants auparavant. » Et donc effectivement, Thomas Wiesel n'est pas la même personne sur scène et dans la vie réelle. Mais ce n'est pas le seul acteur professionnel à ressentir ce type de stress. Si vous prenez par exemple un autre acteur humoriste connu, Benoît Poulvoort. Benoît Poulvoort nous explique que la raison pour laquelle il adore ce métier d'acteur, c'est que ça lui permet de jouer toute une série de personnages autres que lui-même. Sous-entendant par là qu'il n'est pas à l'aise avec lui-même, avec sa propre personne. Jacques Brel, paraît-il, était angoissé au point de vomir, avant chacun de ses concerts. Donc vous voyez que le fait de faire de la scène n'a pas empêché toutes ces personnes de se sentir extrêmement vulnérables et extrêmement timides. En conclusion, le théâtre apporte beaucoup de bénéfices à une personne timide, mais n'est absolument pas la garantie que vous allez supprimer votre timidité parce que avec le théâtre vous ne faites pas un Travail psychologique à proprement parler, notamment sur les questions liées à l'image de soi. Une autre activité qu'on conseille souvent aux personnes timides, c'est la méditation. La méditation, la sophrologie, le yoga, les arts martiaux également, sont des activités intéressantes parce qu'elles vont vous permettre de développer votre calme, votre sérénité, votre ancrage, votre self-control. La méditation va accentuer vos pensées positives. Elle va vous permettre de vous calmer plus facilement. Les techniques de respiration vont vous permettre de vous sentir plus solide, notamment quand vous êtes bousculé par vos émotions. Les arts martiaux sont intéressants aussi, parce qu'ils vont vous donner confiance dans vos mouvements, votre force intérieure. Donc, toutes ces activités constitue un terreau intéressant pour développer la confiance en soi, mais en tant que tel, c'est comme pour le théâtre, en tant que tel, elles ne vont pas vous garantir d'éliminer votre timidité. Parce que comme pour le théâtre, ce sont des activités qui vont vous apporter un plus, mais qui ne constituent pas un travail psychologique à proprement parler. Même la psychanalyse ou les psychothérapies classiques uniquement introspectives, ne vont pas vous permettre de vous débarrasser totalement de la timidité. C'est pas moi qui le dis, c'est Christophe André, psychiatre et auteur de nombreux ouvrages sur la timidité et le manque de confiance en soi. Mais mon expérience personnelle le démontre, ça m'est arrivé souvent d'accueillir en coaching des personnes qui ont fait parfois 20 ou 25 ans de psychothérapie et qui viennent chez moi avec un grand manque de confiance. Et comment avez-vous vécu la relation avec votre mère Donc je ne suis pas en train de cracher sur les psychothérapies classiques. Elles sont très utiles pour générer chez les personnes des prises de conscience, parfois essentielles. Mais si vous faites une psychothérapie uniquement tournée sur le passé, sur votre éducation, sur vos parents, vos traumatismes, des choses comme ça, mais ça ne va pas vous aider à résoudre votre timidité concrètement dans la vie réelle. On n'apprend pas à nager dans un fauteuil et on n'apprend pas à résoudre sa timidité dans les livres. Je vous en parle parce que moi, quand j'avais 20 ans, c'est le réflexe que j'ai eu. Quand j'avais 20 ans et que j'étais troublé par mes crises de timidité, je me suis rendu à la bibliothèque et j'ai lu tous les ouvrages qui existaient à l'époque sur le sujet de la timidité et la confiance en soi. Je vous recommande de lire des ouvrages sur le sujet, ça va vous permettre de comprendre les mécanismes de la timidité, ça va vous permettre de découvrir les conseils que donnent les professionnels en la matière. Mais ce n'est pas en lisant des livres que vous allez sortir de la timidité. Pour apprendre à avoir confiance avec les autres, vous devez vous frotter aux autres. Donc on vient de voir que certaines solutions comme le théâtre, la méditation, les livres, et même la psychanalyse, ne suffisent pas pour vous arracher à la timidité. Pour vraiment réussir à guérir de la timidité de manière durable, il vous faut trois ingrédients que nous allons voir maintenant. Alors je vais arrêter de laisser planer le suspense. Les trois ingrédients nécessaires, si vous désirez Jeter aux oubliettes votre timidité. Ce sont la restructuration cognitive, l'exposition progressive et la gestion émotionnelle. Alors vous allez me dire, oups, ce sont des mots compliqués. Donc là, je vous donne le vocabulaire qu'on utilise dans notre jargon de psychothérapeute. Mais en fait, c'est très simple. On peut dire les choses beaucoup plus simplement. On va travailler sur nos pensées, nos comportements et nos émotions. Nos pensées, nos comportements et nos émotions. Et pour chacun de ces trois niveaux, nous possédons des outils et des techniques très efficaces. Au niveau émotionnel, l'enjeu c'est d'amener la personne à être moins déstabilisée par l'émotion. De faire en sorte que la personne, lorsqu'elle ressent la peur du regard de l'autre, la peur d'être jugée, des choses comme ça, que cette peur ne soit plus trop déstabilisante. Que la personne regagne un peu de self-control qu'elle ne rentre pas dans la panique, qu'elle ne perde pas ses moyens. Et pour cela, on va jouer sur différentes techniques, notamment, très important, les techniques de respiration, de focalisation de l'attention. On va encourager la personne à observer, ressentir ses propres émotions et souvent constater qu'au bout de quelques minutes, l'intensité de la peur va diminuer. Dans certains cas, je propose des séances d'hypnose pour travailler à un niveau plus inconscient. Mais l'objectif, c'est donc bien d'amener la personne à être plus solide face à l'émotion, être moins facilement déstabilisée. Tout cela va faire en sorte que la personne sera davantage confiante pour travailler sur les deux autres niveaux, c'est-à-dire les pensées et les comportements. Il y a une minute, je vous ai parlé des thérapies cognitives et comportementales. Le mot est explicite, le cognitif, c'est les pensées, et puis on a les comportements. Donc les thérapies cognitives et comportementales sur lesquelles je m'appuie nous invitent à faire ce lien entre les pensées et les comportements. On va identifier chez la personne les comportements qui posent problème, ou les comportements désirés. Typiquement, il y a pas mal de personnes qui viennent me voir pour m'expliquer qu'elles ont du mal à, à s'exprimer. Je parviens pas à m'exprimer, j'ai du mal à intervenir dans les discussions, à donner mon avis, à contredire une personne, euh, j'ai du mal à étoffer mon discours, je, je réponds toujours des choses très courtes, mais euh, j'ai du mal à, à vraiment m'exprimer sur la longueur. Donc typiquement, ça c'est des choses que les gens vont me confier. Donc on va identifier le comportement désiré par la personne. Par exemple, j'ai envie d'être capable de mieux m'exprimer devant les autres. Et puis, on va explorer ce qui bloque dans la tête de la personne. Pourquoi est-ce qu'elle a une telle pédale de frein On va essayer de comprendre quelles sont les pensées à la racine de cette attitude. Par exemple, une personne ne s'exprime pas parce qu'en arrière-fond, elle a l'impression qu'elle n'est pas intéressante. Je ne m'exprime pas parce que j'ai une image de moi comme quelqu'un de intéressant et j'ai peur du coup que les autres le remarquent et me trouvent nul. T'es vraiment qu'une grosse merde. Quand je te regarde, j'ai l'impression qu'un mollusque est très charismatique. La restructuration cognitive, c'est un peu comme si vous entrez dans votre propre logiciel mental pour y corriger les bugs. Alors c'est pas moi qui dis à la personne, vous devez penser comme ceci ou comme cela. Moi en tant que coach, j'accompagne simplement la personne dans l'exploration de son propre schéma de pensée. Et c'est la personne elle-même qui va se rendre compte qu'elle a parfois des incohérences. Mais c'est bizarre, je pense, euh, de cette manière, mais ce n'est pas réaliste ou c'est super pessimiste. Et donc c'est la personne elle-même qui va corriger ses perceptions et sa façon de penser. Et du coup, quand elle va passer à l'action, elle va vivre les choses différemment parce que ses perceptions ont changé. La personne sera alors beaucoup plus confiante pour tenter de nouveaux comportements et de nouveaux apprentissages. Au niveau comportemental, j'utilise aussi différentes techniques, dont la modélisation comportementale, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Mais c'est très simple, la modélisation comportementale, ça consiste en gros à s'inspirer de personnes qu'on considère comme des modèles. Mais le plus important au niveau comportemental, c'est d'y aller tranquillement petit à petit, en utilisant notamment la technique du PPPP, le plus petit pas possible, qui est une technique dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente qui s'affiche ici à l'écran. Selon les personnes qui viennent me voir en coaching, on va pousser tel ou tel aspect du programme. Je vous donne quelques exemples vécus, comme ça, ça va être très concret pour vous. Aline est une jeune dame de 28 ans. Aline ressent une timidité d'une très grande intensité. Dans son cas, on peut même parler de phobie sociale. Pour vous mettre en situation, Aline, lorsqu'elle attend l'autobus, rien que le fait de pouvoir être observée par les autres personnes, rien que le fait de pouvoir être regardée par exemple par les personnes qui sont dans leur voiture et qui attendent au feu rouge, eh bien, ça la met déjà dans un état d'angoisse très intense jusqu'à être au bord de la syncope par moment. Donc avec une personne comme Aline, ce n'est pas raisonnable de demander des exercices comportementaux. On ne va pas demander à Aline de parler aux gens, de leur dire bonjour, de demander leur, etc. parce que son angoisse est trop forte. Avec une personne comme Aline, on va faire de la gestion émotionnelle une priorité. Alberto n'a pas des peurs aussi intenses qu'Aline. Il peut avoir des discussions avec d'autres personnes sans pour autant perdre ses moyens. Mais son mental est une véritable chambre de torture. Alberto se critique en permanence. Voici le type de pensées qui lui viennent à l'esprit. Je ne suis pas intéressant. Je dois vraiment être ennuyeux. Les autres sont plus habiles que moi dans la discussion. On va vraiment penser que je suis un triste cire. On risque même de ne plus m'inviter, tellement je suis un boulet. Ils vont sûrement me critiquer quand j'aurai le dos tourné. Je suis vraiment nul. Donc vous voyez, l'esprit d'Alberto est habité par une grande négativité et une dévalorisation permanente de sa propre personne. Pour quelqu'un comme Alberto, vous l'avez compris, on va faire de la restructuration cognitive une priorité. Thomas est un homme d'une quarantaine d'années, qui a une meilleure image de lui-même. Thomas est un homme politique, un élu local, comme on dit. Et donc Thomas, dans la vie, est plutôt sociable, plutôt cool, donc pas trop de problèmes a priori, si ce n'est que il y a une chose qui le stresse énormément, c'est la prise de parole. Lorsque Thomas est amené à prendre la parole devant l'assemblée communale, il est pris par des bouffées de stress extraordinaires, il a la gorge qui s'assèche, et c'est une expérience très désagréable et douloureuse pour lui. Avec quelqu'un comme Thomas, on va travailler... La pratique. On va explorer les techniques de prise de parole. Il faut quand même savoir que la prise de parole en public, c'est quelque chose qui stresse beaucoup de monde. La plupart des gens ont peur au départ de parler en public, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Donc on va travailler le volume de la voix, le rythme de la prise de parole. On va travailler les appuis sur certains mots, euh, apprendre à accepter l'idée d'avoir de, des moments de silence, euh, des choses comme ça. Thomas va s'exercer à la prise de parole progressivement. D'abord, on va travailler les techniques en coaching. Ensuite, Thomas va s'exposer auprès de personnes très bienveillantes, comme sa femme et ses enfants, qui vont lui donner un feedback. Et enfin, Thomas va pouvoir tester ses différentes techniques de prise de parole, petit à petit, en situation réelle, dans la salle du conseil communal. Bienvenue, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, chers concitoyens. Comme vous le savez, aujourd'hui est la fête de notre ville et nous allons passer une soirée merveilleuse que je vais avoir le plaisir d'animer. Ça va, j'ai assuré, là. Donc, on résume, on a trois personnes avec qui on va mettre des priorités un petit peu différentes. Aline était prise par des... Crise de panique, la gestion émotionnelle était vraiment pour elle une priorité. Alberto a un mental extrêmement négatif, une mauvaise image de soi. On va travailler en priorité la restructuration cognitive avec Alberto. Et Thomas, ben c'est quelqu'un de déjà plus ou moins confiant, mais qui a besoin d'exercer certaines techniques spécifiques, comme la, la prise de parole pour vraiment reprendre confiance en lui sur cet aspect-là spécifiquement. Mais nous avons tous quelque part besoin de ces trois ingrédients, c'est-à-dire nous sentir émotionnellement solides, avoir un mental positif et, et encourageant, et enfin, s'exercer concrètement dans la vie réelle à développer des comportements que nous désirons acquérir. Je vais maintenant vous poser quelques questions plus personnel, pour que vous puissiez sentir dans quelle mesure vous avez besoin de ces trois différents ingrédients. Ok, vous êtes prêts Je vais lire les questions parce que je ne les ai pas retenues par cœur et on commence par une première série de questions. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des blancs dans la conversation Des moments où vous êtes bloqué? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une crise de panique Est-ce que vous ressentez des symptômes physiques lorsque vous êtes exposé au regard des autres Des symptômes tels que le rougissement, les tremblements, les palpitations, le cœur qui s'emballe Est-ce qu'il vous arrive d'être comme paralysé, tétanisé Est-ce que la peur est parfois tellement intenses, que vous avez des réactions bizarres, incontrôlées, des maladresses Si la réponse est oui à certaines de ces questions, c'est que vous allez beaucoup gagner à travailler la gestion émotionnelle. La peur vous gagne parfois exagérément et ça va vous faire beaucoup de bien de travailler votre calme et vos émotions. Voici une deuxième série de questions. Est-ce qu'il vous arrive de penser que les autres vont penser du mal de vous Est-ce qu'il vous arrive de vous juger de manière très critique Du genre « je suis nul »,« je ne suis pas intéressant »,« les autres paraissent beaucoup plus à l'aise que moi », etc. Est-ce que vous vous comparez souvent aux autres est-ce que vous vous reprochez certains de vos comportements Est-ce que vous vous critiquez lorsque vous n'avez pas osé vous exprimer, par exemple Est-ce que vous ressentez parfois de la honte Est-ce que vous êtes perfectionniste Est-ce que vous vous mettez la pression Est-ce que vous avez tendance à ruminer, à vous prendre la tête est-ce que vous vous posez plein de questions et plein de doutes avant d'agir, pendant l'action et après un événement Est-ce que vous avez tendance à focaliser plutôt sur vos échecs que sur vos réussites Et est-ce que vous avez tendance à souligner plutôt vos défauts que vos qualités Si la réponse est oui à certaines de ces questions, alors vous allez beaucoup bénéficier d'un programme de restructuration cognitive qui va vous libérer de vos doutes et de votre négativité. Parce qu'en réalité, c'est votre propre mental qui sabote votre confiance en vous. Allez, une dernière série. Est-ce que vous avez tendance à abandonner au premier échec Est-ce que vous avez peur de tester de nouveaux apprentissages ou de nouveaux comportements. Est-ce que vous avez tendance à laisser les autres décider pour vous Est-ce que vous avez tendance à rester dans votre zone de confort, dans ce qui est connu pour vous Est-ce que vous avez tendance à fuir les contacts Est-ce que vous avez tendance à renoncer à vos rêves est-ce que vous avez le sentiment de ne rien avoir changé depuis longtemps Est-ce que vous avez l'impression que changer est très difficile, voire impossible pour vous Est-ce que vous avez l'impression d'avoir peu de réussites sur lesquelles vous appuyez Si la réponse est oui à certaines de ces questions, alors vous allez gagner à vous lancer dans un programme d'exposition progressive. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous par l'action, concrètement. Ce qu'il faut c'est réapprendre à oser vous jeter à l'eau. Et voilà Je pense que vous avez bien compris maintenant ce qu'on entend par les trois ingrédients indispensables à un programme efficace contre la timidité. La restructuration cognitive, la gestion émotionnelle, l'exposition progressive à de nouveaux comportements. Félicitations d'être arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo. Ça veut dire que vous avez un réel engagement pour comprendre tout cela. Et cet engagement est pour moi un, un très bon signal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'adore les questions, toutes les questions sont bienvenues. Dans cette vidéo, c'est vrai que j'ai utilisé par moments un vocabulaire un petit peu compliqué, un vocabulaire de psychothérapeute. Donc franchement, posez vos questions en commentaire et je réponds absolument à toutes les questions, pas forcément au quart de tour, soyez parfois un petit peu patient, mais je vous promets de répondre à tous les commentaires. Et si ce type de programme vous tente si vous sentez que vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter pour une première séance de coaching. Je vous rappelle que je ne facture la première séance de coaching que si vous décidez de poursuivre. Donc si pour une raison ou une autre, et vous ne devez même pas vous justifier, vous décidez de ne pas poursuivre le coaching, eh bien je ne vous facture pas tout simplement la première séance. Merci pour votre écoute et à très bientôt les amis